Nous avons ouvert une petite échoppe il y a 5 ans. où Nous fabriquons des pâtes fraîches de façon artisanale, euh, ainsi que des desserts, des sauces. Et nous faisons également de la restauration rapide le midi. Ici, dans cette, dans cette petite échoppe, tout est fait sur place. Donc, C'est une petite cuisine où on fait des préparations en permanence avec des produits frais. On part euh, d'un assemblage de semoule, d'œufs, pour préparer nos pâtes et tous les ingrédients qui vont avec pour faire des raviolis, des sauces, euh, et des desserts, etc. Donc là, ce, le, le matin, nous sommes en pleine préparation. On a le service qui commence à midi. Donc là, il y a Karine va commencer à faire des raviolis. Moi, j'ai de la sauce tomate en cours. Il y a un phare au four. Euh, voilà, il y a plein de choses euh, qui sont en, en cours d'élaboration. On ouvre à 9h, on ferme à 19h, on est ouvert non-stop. Le matin, on fait nos préparations, on reçoit les clients, on vend ce qu'on a préparé et le midi, on a la restauration rapide.